Nouvelle étape dans la cité phocéenne, ici on cherche la concentration et le calme de la nature pour le jeu. À savoir que la pétanque se pratique aussi bien en famille qu'entre amis et il est important de transmettre cette passion pour ce sport. Et d'ailleurs c'est Gaëtan, mon coach attitré, qui lui va me transmettre toutes les clés pour savoir pointer. Allez c'est parti Alors, on commence avec la roulette. Explique-nous. La roulette, tout simple. La ouais. roulette, en fait, c'est de jeter ta boule, de la lancer très très bas au niveau du sol. Okay. Un peu comme au bowling. Allez, je te laisse faire. Voilà. Ça, donc, c'était la roulette. On va passer à présent à la deuxième technique de pointée qui concerne la demi-portée. Donc la demi-portée, comme le nom l'indique, c'est qu'en fait tu vas mettre ta boule plus en hauteur ouais. à la moitié de distance par rapport au cochonnet. Voilà. À présent on passe à la dernière technique pour pointer, eh bien, c'est la portée. La portée, alors là la boule va tout le temps en l'air pratiquement, elle va faire 90% voire même plus en hauteur et euh, on se rapprocher du cochon. Donc là, par contre, j'ai joué debout. Et bien voilà, merci pour ces techniques. J'espère qu'à la maison, vous avez bien suivi les conseils de Gaëtan. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon.